Bonjour Ça y est, c'est la rentrée, oh, oh, oh. On va pas se mentir, quand j'ai choisi le métier de prof, c'est avant tout parce que c'est celui qui avait le plus de vacances. Hmm, astronaute. Bah, j'ai pas trop envie de me faire des selfies en solo dans l'espace comme Thomas Pesquet. Et puis en plus, c'est super dangereux quand même. Hein. Président <rire> Laisse tomber. Pompier Ça brûle. Ah ouais, musicien Ah, ça paye pas. Pour est quoi, prof Oh non, pas de flûte, mais... Ah, mes vacances pas mal! Sauf que bon, même si dans la réalité on a plein de vacances, les vacances de prof c'est quand même un petit peu l'arnaque. Un coup on te met une réforme, un coup on annule la réforme, ou bien alors tout d'un coup, fin juin, quand il n'y a plus personne au collège, le ministre fraîchement élu te sort un truc nouveau pour la rentrée. Les anciens élèves doivent accueillir les nouveaux en musique! Oui, sauf que les anciens ils rentrent pas en même temps que les nouveaux du coup. Alors moi, forcément pendant deux mois j'ai bossé comme un fou. Ah oh, mince, c'est pas le bon rush, on refait. Alors moi, forcément pendant deux mois j'ai bossé comme un fou. Alors rentrez en musique, rentrer en musique. Merci Google. Et après deux mois de labeur, on a quand même réussi à prendre un truc plutôt potable. Tu pourras le regarder en cliquant en haut à droite. Bon sinon, petit aparté, pendant l'été j'ai aussi créé un compte Snapchat. Allez viens Et aussi un compte Instagram. Bref, vous l'aurez compris, pas grand-chose à vous dire si ce n'est bonne rentrée. J'espère que vous avez bien profité de ces vacances, que vous êtes reposés et frais dispo pour une nouvelle année scolaire. Je ne vous cache pas que c'est une rentrée avec une petite teinte de tristesse pour mes anciens élèves que j'ai quittés, donc je vous fais une grosse dédicace au Collège Saint-Geneviève. Mais je rejoins de nouveaux élèves, et j'espère que le contenu de cette chaîne vous plaira. Et moi, je vous dis à bientôt. Ça y est, c'est la rentrée Très haut et sur la chaîne, chaîne, chaîne. Un Olivier, un Olivier. Il ne faut pas t'empêcher, haut et de liker, de t'abonner, de commenter. <rire>